Casse pas celui-là, c'est le mien. Tu t'écriras ta chanson à toi. On voit ce qu'on plus, et puis ce qu'on peut, faut qu'on s'accomplisse, plus en plus on laisse pourrir. Faut travailler plus, faut travailler mieux, faut pas juste travailler juste, non plus, faudrait sourire, faut qu'on s'optimise, là qu'on s'optise oignon et qu'on s'optise ou non, faut qu'on s'optimise, faut qu'on s'optimise, faut puis mise, et puis qu'on mise encore, et puis qu'on tire des bénéfices de la mise en tort. Si le mieux c'est l'ennemi du bien, c'est l'ami du pire. Et le seul ennemi du tien, c'est l'envie du pige. T'es la merde, tu fiches, mais t'as le choix. Eh, hey, si les te suffisent, vas-y, contente toi toi. Faut des objectifs et des projets. Proches, et le top c'est le kiff qui veut décrocher. Même si pro, du progrès, progrès, les perspectives qui vont te reprogrammer Meilleure version de soi, développement perso En vertu de quoi, je devrais dévotement faire ça Avancer, en dépit de la paresse Moi pour contrebalancer, je me détruis et je régresse Meilleure version de soi, développement perso En vertu de quoi, je devrais dévotement faire ça champion à avancer, je me défilerai quand même Et pour contrebalancer, je me détruis et je t'emmerde contentement, ça peur plus, jamais de contentement, faut que t'aspires à plus. Si tu perds un peu, c'est de l'investissement. Et sous l'inverse qui se mange, faut ça un peu, faut qu'on soit productif dans le productivisme. Qu'on soit évolutif, des produits civismes, des produits qui visent à se parfaire encore. Des services et services et pas faire en torse T'as pas le droit de rien foutre, faut te sentir coupable. Chacun boit sa soupe, goûte, t'offense, surtout pas. On peut pas prendre un coup sans que t'en que dalle. Et t'as pas le droit d'avoir des doutes sans grandir de ça. On peut toujours être mieux, on peut toujours être rien, on peut toujours être mieux. Mais c'est qu'à force qu'on le devient, on peut toujours être mieux, toujours être mieux.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 Sois souriant chez les apicrates hypocrite, ça fait rien On cède à l'apicrate, cède à la pression ouais. Les autres nous regardent Puis en fait on a raison puisque les doutes ne nous retardent et c'est bien parce qu'on le maîtrise qu'on va jouer le jeu. Et on va parler au rétif pour qu'il cicatrise. Et puis les alter mondialistes et les new age ne seront que des alliés objectifs du capitalisme. Parce que la peine, la rage, ça fait du vacarme. Parce que la paix, ça s'arrache, qu'on sait qui la garde. Parce qu'on sait qui exploite et qui nous prend les rênes. Et merde, que la solution c'est pas d'apprendre à le tolérer, non. Que t'as le droit d'être en colère, t'as le droit de tout casser. T'as le droit de pas t'y complaire et de pas tout passer. Sans vouloir être ce qu'on n'est pas, peut-être qu'on sera. Et qui sait peut-être qu'on est raté. Meilleure version de ça Meilleure version de soi Développement perso en vertu de quoi Je devrais dévotement faire ça Avancer en dépit de la paresse Moi pour contrebalancer je me détruis et je régresse Meilleure version de ça Développement perso en vertu de quoi Je devrais dévotement faire ça Injonction à avancer je me défilerai quand même Et pour contrebalancer je me détruis et je t'emmerde